J'ai réalisé Fit2Kill, qui est une fausse bande-annonce euh, type un peu grand house macheté dans l'esprit des années 80, euh, qu'on a tourné à Lyon euh, en totale autoproduction euh, sur une durée de 4 jours à peu près. Alors, ça raconte l'histoire euh, de Didier euh, qui est, euh, alors comme j'aime le dire, un, un jeune sans le sou, euh, qui essaye de vivre un petit peu de, de, de petits boulots, de petits jobs, des, des boulots vraiment, euh, vraiment ingrats, euh, et afin de subvenir un peu aux besoins de lui et de sa sœur qui est gravement malade. Euh, et il va se retrouver un jour euh, propulsé dans un concours d'avalage de, de nourriture clandestin, organisé dans un grand appartement. Ah, euh, euh... En fait, c'est des faillots parce que je pense qu'on n'avait pas... Euh, on s'était pas consulté avant le tournage et que niveau euh, rapport euh, prix et quantité, le truc le plus dégueulasse qu'on pouvait trouver, c'était un cassoulet. Euh, voilà, donc on a pris des bouteilles, des, on a pris des canettes, enfin euh, des boîtes de conserve de cassoulet et les comédiens euh, sont tapés des boîtes de cassoulet euh, pendant 3-4 heures, le temps de tourner la scène. Voilà. Donc je m'excuse euh, auprès d'eux euh, voilà, pour euh, leur avoir infligé euh, euh, voilà, un tel, euh, un tel investissement. Alors, ce qui n'est pas évident dans l'exercice de la bande-annonce, euh, c'est que on a, je pense que les réalisateurs, quand euh, ils ont une idée de court-métrage, tu penses en termes euh, voilà, d'introduction de, des personnages, de péripéties, euh, de résolution euh, des intrigues. Et ce n'est pas évident, en fait, euh, l'exercice de la bande-annonce, parce que... Il n'y a pas vraiment dans les bandes d'annonce de, de fil conducteur, on, on comprend vaguement euh, l'intrigue du film, mais c'est vraiment un enchaînement euh, de scènes fortes, visuelles, enfin euh, visuellement parlant, euh, voilà, qui se passent dans plein de lieux et qui sont censés un petit peu euh, vendre le film. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'est les monnaies shots du film, c'est-à-dire les plans à explosion, euh, les, les punchlines les plus efficaces. Euh, souvent de, euh, dans les comédies françaises, euh, dans les bandes d'annonce, tu as souvent les meilleures vannes du film. Donc souvent tu n'as même pas besoin d'aller voir le film parce que les meilleurs vannes sont dans le film. Souvent c'est le cas pour 80% des, des comédies françaises, bien que j'adore la comédie française. Voilà. Euh, et voilà. Donc c'était pas évident. Euh, et c'est pour ça qu'on a eu pas. Enfin moi j'ai eu du mal à, à filmer le film dans cette optique, c'est-à-dire qu'on l'a tourné comme un court métrage. C'est-à-dire euh, en essayant de, de, de, faire un petit peu, de, de, de montrer un petit peu le background du, fait du, le background du personnage principal. Euh, donc, ce n'était pas évident parce qu'une euh, fausse bande-annonce demande qu'on tourne dans énormément de lieux euh, différents. Euh, voilà euh, des parkings, euh, des appartements et c'est vrai qu'au niveau de la technique c'est très compliqué parce qu'on doit à chaque fois rapatrier des techniciens, mettre l'éclairage en place euh, donc c'est quelque chose qui peut paraître rapide dans la mise en place c'est à dire qu'on bah, dit oui mais une fausse bande annonce tu shoots un ou deux plans euh, dans un lieu et hop c'est emballé, c'est pesé, tu pars, oui mais euh, comme euh, on met en place un décor euh, surtout que moi je, je me suis quand même euh, embêté euh, à essayer de, me, de créer un petit peu un décor, à mettre des éléments, enfin euh, des accessoires, des éléments euh, d'éclairage, euh, voilà, parce que c'est quelque chose que j'aime dans les films, c'est avoir une espèce de production value, euh, même si on avait un tout tout petit budget. Alors, en ce qui concerne l'écriture, on on, je crois qu'on a écrit le film en une journée, <rire> je pense que ça se voit à l'écran, mais c'était vraiment, la tournée. on avait une avec Arnaud Godard qui est l'un des comédiens, qui fait l'un des deux frères da Silva euh, et, et qui est aussi le producteur, parce que c'est lui qui m'a donné la moitié du budget, on s'est dit on va faire 50-50, voilà 150 euros c'est pas grand chose euh, pour faire un petit truc sympa, et euh, voilà, en fait on s'est dit euh, on va faire un truc ultra too much. Nous, on l'idée de faire des concours clandestins de bouffe, ça, ça, nous, ça nous faisait rire depuis longtemps. Euh, et on s'est dit, on va faire ça. Euh, on a, en fait, on a surtout pensé en termes de scènes, c'est-à-dire qu'on avait des accessoires, on avait, on avait ça, on avait ça. Et on s'est dit, voilà, on va, on, va, on va écrire plein de petites scènes euh, euh, qui se passent dans plein de lieux différents. Et puis, on va essayer de créer un fil conducteur. Et donc il fallait euh, clairement, euh, de toute façon, un, une histoire c'est un personnage euh, qui va d'un point A à un point B. Voilà, Avec, il euh, y, y, a, y a un élément euh, perturbateur ou un enjeu dramatique, voilà. L'enjeu dramatique dans notre film c'est euh, voilà, la sœur qui meurt et du coup la quête de vengeance du personnage principal. Il nous fallait une motivation et, et puis des personnages euh, secondaires, euh, voilà. On a pris vraiment le, le schéma typique euh, de la fiction et puis du euh, « rap and revenge » entre guillemets, du genre... Euh, qu'on a essayé de calquer, euh, avec une histoire euh, voilà, tout en gardant plein d'éléments d'humour. Euh, et, euh, et puis on a essayé aussi d'ancrer le film dans les années 80, euh, fin 80, début 90. On a essayé avec euh, des costumes qu'on avait, euh, l'éclairage, des éclairages très vifs. Euh, très, euh, très prononcé avec des couleurs primaires, du rouge, euh, de la fumée, des éclairages volumétriques. Donc on a essayé avec le chef opérateur de donner une réelle, euh, dimanche, une réelle direction artistique en ce qui concerne la lumière. Après on a fait un, un, a fait un léger boulot d'étalonnage parce que clairement euh, euh, tout était vraiment à l'image, on n'a vraiment rien euh, poussé au maximum. Et voilà, c'était drôle aussi pour nous, pour le chef-op et puis pour les gens de l'équipe, de mettre en scène plein de choses, des costumes pour la scène de concours. J'ai appelé plein de potes qui sont venus gratos tourner. On leur a mis des costumes, des nœuds papes, des trucs à paillettes sur, la, sur, le, sur les épaules. Et puis voilà, ça les a fait marrer. On avait, ils sont censés trinquer au champagne, mais on avait de la clarette d tu vois, dans des coupes en plastique. Donc voilà, on a essayé de, de, de faire un truc sympa. avec un, On n'avait vraiment, vraiment aucun budget sur celui-là. Et puis voilà, on a des, des gens en post-prod qui ont essayé de de, tourner, voilà, de faire un gros boulot au niveau des, des typos, euh, euh, du son, de la musique. On a un super compositeur euh, qui a fait la bande originale de film. Euh, voilà, on... Là aussi, ça a été, ça a été compliqué de, de faire une musique pour un trailer parce qu'on ne pouvait pas penser en termes de morceaux, c'est-à-dire de composer un morceau euh, qui, qui, qui, qui fasse les 4 les minutes du trailer. On, on, au début on était parti vraiment sur des thèmes, des thèmes musicaux euh, à chaque scène et en fait on s'est rendu compte que ça changeait trop souvent et donc on a essayé vraiment de faire un morceau qui marche euh, même sans le film et on y est arrivé, enfin Thomas y est arrivé, on a beaucoup travaillé ensemble en ce qui concerne les thèmes, euh, les thèmes un petit peu qui reviennent, euh, quand ils s'entraînent, on a essayé de, voilà, on a enregistré une vraie guitare, on a fait un gros, gros boulot, enfin Thomas a fait un gros boulot avec Benjamin aussi, le guitariste, en essayant de, de reprendre un peu ces thématiques, euh, des, des BO de Moroder, de Top Gun, où tu avais du synthé dégueulasse avec des grosses grattes, euh, voilà, on a essayé vraiment d'essayer de, avec les peu de moyens de donner vraiment une, une connotation 80s à notre film. On est en plein tournage d'une fausse bande-annonce qui s'appelle Ninja Eliminator 4, qui est la suite d'une franchise de fausses bandes annonces qui a été initiée par le collectif Montréalais qui s'appelle Roadkill Superstar, qui est actuellement en train de, de tourner son premier long-métrage, qui s'appelle Tifor Turbo, et qui est produit par Jason Eisner, le réalisateur de Hobo via Shotgun. Et ils nous ont demandé pour le numéro 3, qui, qui a été projeté à Fantasia au mois de juillet, de tourner des scènes, des scènes sur le champ de Mars avec des ninjas, parce que c'est une bande-annonce qui met en scène des ninjas, qui parodie le genre de film de ninja des années 80 qui a été fait à Hong Kong par, le, par des cinéastes comme Godfrey Ho. Et, et en fait on a, on, a vraiment, on, on a vraiment pris du plaisir à tourner ces petites séquences et on s'est dit mais pourquoi pas euh, euh, faire un crossover en France euh, de cette franchise et euh, de mettre euh, en personnage principal le perso qu'on voit dans le numéro 3 avec des coups de fil pour faire un petit peu le lien avec les précédentes bandes annonces qui avaient été faites et, et voilà on est en plein tournage et pareil ça reste du tournage guérilla on n'a aucun budget Enfin on a un peu de budget pour là, du coup payer un peu la bouffe aux techniciens, aux comédiens. Mais voilà, on, tourne dans des, on a tourné dans des lieux un peu improbables, on a tourné sur euh, l'aile d'un Concorde à Orly en fait. Un, un Concorde qui est immobilisé euh, euh, sans autorisation. On a tourné, euh, euh, on a tourné euh, dans, dans, au parc floral de Paris, on a tourné sur le champ de Mars. Euh, ça c'était très très très chaud parce que c'est pratiquement interdit. En plus, avec des fausses armes, euh, euh, des katanas, des choses comme ça. Euh, on a tourné... Enfin voilà. Dans, en fait, on a tourné dans plein de lieux qui sont typiques euh, à la ville de Paris, qui, sont, qui font très carte postale, mais euh, qui sont, qui sont euh, fréquentés euh, par énormément de touristes. Donc les touristes hallucinent à chaque fois, donc il faut euh, leur dire de ne pas rester dans le champ, euh, c'est très compliqué. Mais bon, euh, voilà, on est en train de le tourner. Je pense qu'on a encore deux ou trois journées de tournage. Et voilà, ça va être bouclé et on espère vous l'envoyer pour l'année prochaine, voilà. <rire> ça c'est pour ce qui est des, des, des projets de cours, euh, après là j'essaye de préparer, euh, enfin d'écrire hein, ce qui pourrait être mon premier long métrage, mais je suis vraiment en, pour l'instant juste à l'étape de l'écriture. J'ai le pitch de départ, euh, j'écris, et euh, bon. Ça va être un, en fait, je vais essayer de faire un, une comédie, un buddy movie, euh, donc euh, une comédie policière euh, avec en, en toile de fond l'univers du cinéma porno en fait. Voilà. Donc, euh, mais juste en toile de fond. Hein, ça sera pas euh, que voilà. Et, Mais tout en restant quand même euh, une comédie, euh, voilà, bah, un petit peu trash parce que j'aime bien euh, les choses qui un peu éclaboussent euh, <rire> de partout. Donc euh, voilà, on verra. Mais c'est vraiment euh, euh, à l'étape vraiment de l'embryon.